Alors, première question pour ceux d'entre vous, trois d'entre vous qui étaient là à la première rencontre de Berlin en novembre 2010. Est-ce que vous avez senti une évolution dans, entre ces deux rencontres, des inflexions à la fois par rapport aux participants qui sont venus, est-ce que c'est un peu les mêmes ou est-ce qu'au contraire on sent un renouvellement, une diversité euh, qui s'organise Et puis aussi, quelle évolution par rapport à la compréhension, décryptage des communs entre, entre les deux rencontres non, Sur la diversité, oui, moi je note une plus grande diversité. Euh, et. Donc ça, je trouve ça assez intéressant, des gens de plein d'horizons. Enfin, je veux dire, évidemment, on retrouve un certain nombre de gens qu'on a déjà vus en 2010 et qu'on connaît par ailleurs, mais euh, je trouve qu'il y a eu un élargissement de l'assiette. Euh, ça, ça me paraît intéressant. Et du coup, cet élargissement, bien sûr, c'est une source d'enrichissement, mais est-ce qu'en même temps, ce n'est pas une source de difficulté sur la compréhension de ce que sont les communs, oui. ce qu'on essaye de faire ensemble moi je ne suis pas frappé par l'élargissement, hein. je non. trouve que c'est à peu près le même genre de population, donc euh, à la fois des, des activistes et des chercheurs, ce qui est un bon mélange, hein, une, une bonne idée. Euh, maintenant, je, je trouve que oui, euh, dans les discussions, les sujets ont un petit peu mûri, mais je ne sens pas de vrai saut qualitatif. Hein. Je veux dire que, par certains côtés, je trouve ça très positif hein, cette, cette rencontre, il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais par certains côtés, c'est un peu répétitif. Ça veut dire que s'il fallait faire une troisième édition, je pense qu'il faudrait la faire différemment. Hein. C'est-à-dire euh, en donnant la possibilité de vérifier sur quoi on a avancé, accumulé et les questions qui restent ouvertes. Là, c je trouve que c'est fait euh, de manière beaucoup trop euh, euh, informelle pour que ça puisse être capitalisé. Et moi, je, dir, je dirais même euh, euh, moi, je trouve que les, les gens, en général, ont mûri à profiter oui. leur démarche des, des, des individus oui. mais la conférence n'a pas mûri sa démarche euh, oui. et, et du coup on peut dire la première fois on, on était on était heureux de cette euh, rencontre tous azimuts euh, et, de, ça, de, oui. euh, et, et la deuxième fois on était en attente euh, potentiellement d'autres choses et, et là il ya une scène peut-être sans préjugé de l'après-midi qui, qui est devant nous et euh, je trouve qu on n'a pas... Euh, ça n'a pas été... le travail de la conférence, le travail préparatoire de la conférence euh, à moindre degré n'a pas vraiment été organisé d'une façon qui permette de... Euh, de de garantir qu'on a une mémoire de problèmes qui sont, comme le disait Benjamin, de choses qui sont derrière nous. Maintenant, on a décidé quelque chose de, de, de notre compréhension. Pourtant, il me semble, par exemple, qu'il y avait une difficulté qu'on avait rencontrée euh, au démarrage, qui était la dichotomie entre commun naturel, commun de la connaissance, commun matériel, commun immatériel, etc. Et là, moi, j'ai eu le sentiment, au contraire, que c'est quelque chose qui se dépassait. On faisait référence euh, au fait que bah, dans les graines, il y a du savoir qui est... Euh, incorporé dans la graine. On a fait référence au fait que l'eau, bien sûr, c'est un bien commun naturel, mais c'est l'infrastructure de, de, de, de distribution de l'eau qui doit être pensée comme un commun et pas seulement l'eau en tant que telle. Moi, j'ai eu l'impression que ce point-là progressait, au moins. Ouais, ouais. Non, mais on peut dire ce que tu dis, et c'est légitime de dire ça. Mais en même temps, euh, enfin voilà, moi, j'ai l'impression d'être placé pour le, pour le dire. Et on a réfléchi hein, sur la différence entre les communs naturels les communs plus intellectuels. Malgré ces communs, on avait un peu identifié euh, qu'ils euh, ne doivent pas être gérés de la même façon, qu'ils ne posent pas les mêmes séries de problèmes, euh, qu'ils ouvrent pas sur les mêmes perspectives. Et là, on n'a pas avancé. Tu vois, je veux dire, On a oui. continué à en parler euh, euh, comme si relevaient de la même catégorie de problèmes, ce qui, à mon avis, n'est pas le cas. Oui, il y a cette césure euh, théorique non, à faire mais en même temps le cas. fait que les, les acteurs qui sont plutôt euh, occupés à promouvoir, défendre les, les communs euh, numériques prennent conscience de ce qui se passe dans d'autres champs et vice versa, ça c'est pour moi une évolution entre les deux conférences. Mais euh, c'est un des objectifs de cette conférence, c'est aussi de créer un mouvement et donc un des, une des limites de la première conférence c'était qu'on s'était trouvé dans une situation où on voyait des oppositions et des tensions entre les acteurs. Moi, j'ai l'impression qu'ici, ils ont essayé de travailler, à justement, à planir ces tensions. Vrai. Et c'est d'où cette espèce de côté un peu ancienne de, on adore tous les communs, vivre les communs », le côté un peu prêche qui est… Enfin, mmh. une partie de ça me semble nécessaire pour faire mouvement. Le problème, c'est que là, on est au, moi, j'en suis au stade où ça génère aussi un paquet de frustration parce qu'avoir mmh. simplement un concept flou de commun mmh. où on en fait tous partie, mais on ne sait plus trop de quoi on parle, le fait est qu'on ne sait pas ce qu'on va faire après-demain quand on part d'ici. Donc, c'est là où voilà, on a besoin que... de retourner à la précision de chaque commun et de qui fait quoi parmi nous et comment, tous ensemble, on fait le mouvement, si on y arrive. Ouais. Un autre point, je pense, qui a été quand même assez consensuel au cours de ces journées, c'est le fait qu'on avait besoin de s'articuler avec d'autres mouvements qui ne mmh. se reconnaissent pas forcément dans le terme même des communs et qu'il fallait voilà, se relier, s'organiser, sans avoir nécessairement besoin de les labelliser avec le terme commun. Et je sais que, Nicole, par exemple, tu as fait pas mal appel à cette, à cette idée d'intersection dans tes interventions. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une vision un peu plus claire des mouvements dont il faut se rapprocher prioritairement pour enrichir euh, cette, ce, ce mouvement Nicole, si tu veux peut-être réagir euh, oui, euh, avec la je... casquette Économie sociale euh, ou... euh, ouais, en fait, je pense que j'ai deux casquettes ici. Euh, et en fait, j'ai eu, euh, je pense, euh, des possibilités de, de prendre, de donner pas trop, hein, mais de prendre euh, sur les euh. deux. Euh, avec l'aide de Frédéric, on a euh, souhaité, euh, avant même que la conférence ne démarre, euh, avoir une réflexion sur euh, le, le, le domaine euh, intérêt général et, l, et les commons. Alors, en se centrant sur euh, euh, l'échelon euh, européen, mais moi j'ai aussi l'idée que ça pourrait euh, euh, être intéressant de parler de ça euh, dans les traités euh, internationaux. Comment est-ce qu'on a des espaces d'intérêt de, de, de, général donc ça, c'est le premier, euh, à mon avis, il y a des, il y a des ponts à, à établir de ce côté-là. Je repars avec l'idée que oui, il faut le faire. Euh, J'ai même quelques idées d'outils concrets qu'on pourrait euh, mettre en avant. Et la deuxième chose, bien sûr, c'est euh, le lien avec euh, euh, ce qu'on euh, peut appeler l'économie sociale et l'économie sociale et solidaire. Il y a eu à chaque fois euh, qu'on euh, on, s'est retrouvé en atelier ou en plénière, quelqu'un qui a posé la question de « Ah, mais le monde des coopératives, il euh, euh, y a déjà des choses mmh. qui existent, peut-être qu'on pourrait s'en servir. » Et là. Euh, je crois aussi que euh, c'est intéressant euh, de capitaliser là-dessus. Peut-être que c'est plus sur la question, de, ce, ce deuxième aspect serait plus sur la question de comment on manage les communs. Il euh, y a des outils qui existent déjà. Et le premier aspect serait plus comment on le conceptualise l'espace, le, le, le, le cadre positif pour, pour, pour le bien commun qui rejoint cette question du bien public et du, et du bien d'intérêt général. Moi, Philippe, tu voulais rebondir ouais, Moi, je ne suis pas du tout d'accord que l'identification de mouvements euh, avec, en, qui pourraient être mis en synergie avec euh, ou en coalition politique avec les, les, les acteurs des communs euh, était un point consensuel. Pour moi, c'est au contraire euh, la, le, le, le dissensus euh, caché de, parce qu'il n'a pas été discuté explicitement de la conférence, c'est à dire, comme Nicole, j'ai constaté que dans plein d'ateliers de, de, de, thématiques ou de euh, on discutait de la relation entre les communs et d'autres approches de euh, qu'il s'agisse. Euh, des marchés, euh, de, euh, de, de, de la question de nouvelles formes d'économie, mais qui ne se définissent pas que par rapport au commun, euh, de l'organisation du travail, des questions de genre, euh, de la justice sociale, etc. Donc, chez les gens, j'ai trouvé une grande ouverture, les gens qui sont des acteurs de terrain, j'ai trouvé qu'ils qu pensaient coalition entre les communs et autre chose, et par contre, dans le discours du, du, de l'équipe d'organisation euh, à cause de l'expression euh, « from seed to core paradigm euh, » qui était le, le sous-titre de la conférence, une, un discours dominant qui était « les, les communs euh, euh, comme concept englobant. Donc, on se demandait qu'est-ce que c'était la monnaie des communs, qu'est-ce que ce serait l'économie des communs, qu'est-ce que ça serait euh, la, la, la gouvernance démocratique, des, euh, euh, une gouvernance démocratique sur la base des communs, des choses comme ça. Et je pense qu'on a, euh, c'est dommage qu'on n'ait pas plus euh, problématisé, parce que à mon avis ça aboutit à des stratégies politique un peu différente. Et le point très sur lequel ça s'est le plus vu, c'est dans le rapport au droit, hein, pour moi. Parce qu'on a eu toute une série d'exposés remarquables de gens qui ont dit oui. « il faut à la fois ne pas se laisser contraindre par le droit et prendre euh, dans le droit ce sur quoi on peut s'appuyer pour changer le, le, le, nos sociétés ». Et euh, ce, ce discours-là, il reconnaît que le droit est un, est un champ qui n'est pas seulement réductible au commun. Comme, comme disait Benjamin aussi pour la propriété. La propriété, c'est un concept multiforme, complexe. Voilà. Donc je, là, j'ai une frustration qui est aussi peut-être d'ailleurs liée à celle de... Oui, ouais, moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'il y, y a un peu deux frontières sur lesquelles, euh, ce que disait Alix. Euh, de, de, de frontières sur lesquelles il faut euh, faire déborder la réflexion sur les communs. Bon, je vais le dire de manière un peu provocatrice, on sait tout sur les pêcheries quoi. On sait tout euh, comment ça marche un commun de pêcheurs autour d'un lac. Rostrobe euh, et son équipe, ils nous ont raconté ça en long, en large et en travers. Euh, en Inde, au Postouana, euh, chez les, les Indiens du Pérou, euh, bon très bien. Et puis il y a quand même un énorme domaine, hein, qui est euh, les grands communs, hein, les communs du domaine public, euh, euh, le climat, l'atmosphère, euh, les, les bords de mer, etc. Ça relève d'une toute autre logique. Les Ça communs globaux. Comment Les communs globaux. Oui, les communs globaux, disons, moi j'ai envie de dire les communs du domaine public. Mmh. Les communs du domaine public, et j'aime bien ce nom, j'y tiens beaucoup. Oui, je sais, on peut en discuter beaucoup, mais moi je tiens beaucoup à ce nom. Bien. Euh, euh, parce que c'est une, une tradition d'abord euh, du droit français, euh, très importante, et c'est aussi une tradition euh, populaire française qui vient, de, qui vient de 89, on pourrait en rediscuter longtemps. Bon. Alors, ce que je trouve à la fois bien et dommage, hein, si je peux dire, par rapport à ça, c'est qu'avec l'expérience de l'eau euh, en, en, en, en Italie, au Rodota, donc, pour la première fois, si je peux dire, euh, on a eu une expérience de lutte hein, et de penser autour de ce, de ce question, de l'eau comme, comme bien commun, euh, au-delà euh, bien public, penser comme commun hein, euh, et traiter comme commun, avec une tentative de euh, le légiférer même euh, comme commun, de l'administrer comme commun. Hein, j ai, j ai... Bon, voilà. Donc ça, je pense que c'est vraiment un temps fort de la, de la conférence et je regrette beaucoup qu'on n'ait pas élaboré euh, davantage dessus parce que ça c'était vraiment nouveau ça c'était vraiment fort ça nous faisait sortir euh, de la pêcherie j'aime beaucoup les pêcheurs hein. pas de soucis euh, pour aborder quand même une, des catégories de problèmes d'une autre importance hein. bon. et euh, jusqu'à présent chaque fois qu'on parle du climat de ceci de cela euh, on bafouille. Hein, et les gens, qui, les gens qui viennent des communs, ils bafouillent autant et plus que les autres. C'est dommage, parce que là, là on, avait, on avait quelque chose. Après, je n'insisterai pas, mais je pense que sur le domaine de l'économie sociale et solidaire aussi, il y a beaucoup à dire. Mais pour ça, il faut sortir de l'idéologie. Euh, ce qu'une partie des gens qui du mouvement des communs ont du mal à faire et il faut rentrer dans le droit le droit de propriété les attributs du droit de propriété comment on peut le distribuer autrement euh, dans des formes d'association de producteurs, de consommateurs, d'usagers etc. et faire des communs productifs si je peux dire euh, mais il faut sortir de l'idéologie et je crois que la dernière session là elle est sur euh, le Christ, le Bouddha et les communs donc il y a un vrai problème quoi oui, moi, je voulais peut-être ajouter un domaine euh, sur lequel je pense aussi qu'il faudrait euh, déployer euh, de, de, de, de l'énergie et des propositions, c'est la question de, alors je vais le dire, de la mesure et de, et de l'évaluation. Je, là, je viens d'avoir une discussion euh, avec euh, de, de, deux personnes qui travaillent plutôt sur l'éducation et, et sur la recherche, mais ça rejoint moi ce que je suis en train de chercher du côté du long terme. C'est introduire dans les systèmes d'évaluation, euh, qui sont quand même... Euh, les systèmes qui guident les politiques publiques ou que les politiques euh, publiques ou privées produisent des systèmes d'évaluation, qui finalement ne, ne, ne produisent que du court terme et pas, et pas du long terme et qui n'ont ne, qui ne, qui pas cette ouverture vers, le, vers le, le, open, le open data, etc. Et ça, je trouve qu'il euh, y a le droit. Ça, c'est sûr que c'est un domaine sur lequel il faut, faut, faut qu'on s'approprie pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais il y a aussi la question de la mesure, de la mesure du long terme et de l'évaluation. Un autre point, alors pour le coup, moi je l'ai ressenti un peu en manque également, c'était l'identification des endroits, euh, des batailles politiques sur lesquelles il faut porter le fer par rapport aux enjeux des communs, en creux ou en bosse, c'est-à-dire euh, soit des moments où il faut être dans la défense des communs, soit des moments où, au contraire il faut reconquérir, du, enfin conquérir et créer du commun. Et je pense, alors est-ce qu'à travers les différents espaces, euh, les discussions auxquelles vous avez pu participer, est-ce que vous avez identifié, des ancrages politiques que vous n'aviez pas forcément les uns et les autres dans votre radar, on en a chacun, hein. en France on voit bien en ce moment, la neutralité du net, le rapport l'esprit, etc., etc. On a chacun nos, nos, nos sujets, mais est-ce que vous en avez vu émerger d'autres, peut-être dans d'autres pays où on est, on est moins attentif, et sur lesquels il faudrait là aussi faire du travail de, de reliance et de mise en mouvement commun Moi j'ai enfin, l'impression que d'entendre les gens ici, ça me clarifie les idées si je puis dire, mais... C'était déjà relativement clair en fait, euh, sur le fait que vis-à-vis -vis des communs, donc on a une grande diversité d'acteurs et de milieux dans lesquels ce truc-là peut se développer, que soit on est dans des réflexions de protection des communs, soit on est dans des réflexions de multiplication des initiatives, et des, euh, des... donc voilà, multiplier, et il y a la discussion sur est-ce qu'on euh, scale up, est-ce qu'on monte en échelle euh, mmh. certains communs. Et sur ces trois donc ces trois types d'actions posent trois enfin, posent chacun une multitude de problèmes éventuels dans, dans des cas enfin dans les cas qu'on adresserait euh, ou, donc enfin et aussi donc euh, toute une palette de possibilités pour les acteurs qui sont réunis ici en termes d'action et de où agir et dans quel lieu et donc est-ce que c'est des discussions sur euh, euh, je sais pas, nos lois pour protéger le bien public euh, ou le domaine public, Voilà, une loi pour le domaine public, ou est-ce que c'est des moments où on est en défensif et on se bat contre de l'enclosure et de la privatisation Ou est-ce que est que simplement on développe des business models alternatifs euh, ou des, des méthodes de production ou des bon, et selon les cas dont on parle, il y aurait toutes ces différentes choses qu'on pourrait faire. Et, selon, et avec les gens qui sont réunis ici, chacun pourrait faire une multitude de choses. Mais ce qui me manque cruellement dans la discussion, c'est qu'on n'a pas, jusqu'à présent en tout cas, on n'a pas parlé de ça et on n'a pas, pas fait cette espèce de typologie stratégique. Euh, et voilà. Et c'est à partir de ce moment-là où on pourrait discuter dans quel lieu on va, pour faire quoi, pour pousser quoi. Mais c'est aussi à ce moment-là où il y a des vraies discussions très difficiles qui, à moi, se posent en tout cas notamment par rapport à la question de la montée en échelle, c'est bien de dire le commun, ça cohabite avec l'État, ça peut cohabiter avec le marché, il n'y a pas d'exclusion, de, etc. Okay. Maintenant, quand on monte en échelle des communs, est-ce qu'on on liquide le bien public Est-ce qu'on se rattache au bien public Comment on s'intègre dans des lois universalistes Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces choses-là Moi, je dirais sur, sur un plan... pardon. Non, non, sur un plan positif, on peut dire qu'il euh, y a quand même un sentiment que, vis-à-vis -vis de la question clé du retournement vers une affirmation positive, c'est-à-dire de, de, de sortir <coughs> des seules approches défensives pour, euh, disons, comme disait Carolina Bottero, faire entrer les, les communs, par la porte de devant, hein, et pas simplement comme un, un, un petit machin, s'il vous plaît, ne nous faites pas trop de mal. Euh, là, au-delà de la diversité des traditions juridiques, euh, cette affirmation, et au-delà de la diversité des communs eux-mêmes, cette affirmation, euh, on peut dire qu'elle est très largement partagée. Hein, le, la volonté d'affirmer les communs, euh, euh, comme, comme positif, comme attaché à des, à des, à des droits fondamentaux. Là où il y a vraiment à l'heure actuelle un champ qui n'a pas fait ce pas de sortir de l'idéologie pour aller dans le politique, parce que les gens ont tendance un peu à confondre une approche idéologique et une approche politique, c'est sur le rapport avec l'économie et avec les institutions de pouvoir. Ces deux, deux, deux questions-là Dire quand même qu'elles sont ouais. euh, d'abord la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on a vu à mon, on a vu à quel point euh, c'était terriblement difficile. Quand dans l'exposé de Soma, je crois qu'elle s'appelle l'indienne qui travaille avec les, les, les, les communs tribaux dans le, le dans en Inde, tu vois que c'est indémerdable au fond parce que les actions, même bien intentionnées, du pouvoir. Euh, étatiques sont destructeurs des conditions d'existence des, des communs. Donc au bout du compte, tu pourrais en sortir complètement démoralisé, ce qui n'est pas son cas. Hein, euh, mm. Mais euh, je veux dire, au-delà de ça, tout, on peut dire que dans les, dans les trois dernières années, il y a eu une foison de, de travaux... Euh, euh, pour étudier qu'est-ce que c'est qu'une économie compatible avec les communs, comment, quel est le rôle de la puissance publique à l'égard des communs s'ils deviennent plus importants, et que, dans, dans, à part, je te dis, le lien avec le droit dans les exposés de Rodota, Matéi, de Carolina, et des choses comme ça, ce n'était pas présent, et c'est dommage. C'est venu un peu ce matin, quand même, hein, avec, euh, avec... Nicole oh, ouais, moi j'ai déjà dit que euh, j'étais venue avec des questions plutôt qui euh, euh, venait de, de, de la dimension européenne et de la dimension internationale. Et c'est vrai que... D'un côté, je peux repartir avec pas mal de frustration parce que j'ai pas trouvé, il euh, n'y a pas eu de discussion sur, sur l'agenda sur politique d'une certaine façon. Bon. Mais d'un autre côté, euh, peut-être qu'on ne peut pas non plus demander à des gens qui ont besoin déjà de s'approprier leur identité commune, de euh, travailler sur un agenda politique parce que c'est chacun d'entre nous qui arrive avec son agenda politique. Mmh. Et du coup, peut-être que c'est l'étape qui doit être franchie ensuite. En tout cas, moi... On va dire En tant que spécialiste des questions que j'évoquais tout à l'heure, on peut dire ça, je, je repars avec quelques idées sur euh, ouais. euh, des, comment est-ce que maintenant on peut aborder l'agenda politique peut-être avec ce que j'ai appris ici. Oui, par rapport à ça, moi ce que je trouve c'est que ce qui a été un peu le, le, le slogan positif euh, du mouvement des communs, à savoir... « Beyond market and state hein, euh, », au-delà du marché de l'État, et qui était positif parce que ça indiquait une dimension d'auto-organisation sans trop se préoccuper un peu d'une certaine manière et de l'État et en essayant d'être en marge du marché devient un espèce de, de limitation au développement et à la pensée des communs, ça veut dire qu'il va falloir se coltider, hein. euh, qu'est-ce qu'on fait de l'État, hein, euh, quoi, en quoi on va en avoir besoin, en quoi, en quoi on, on veut au contraire supprimer euh, une partie de son activité, il faut aborder ça, euh, et il faut aborder qu'est-ce qu'on fait avec le marché, hein, jusqu'où on se laisse euh, pénétrer, pour certaines des activités, euh, par des transactions de nature marchande, et jusqu'où on n'en veut pas. Bon. Donc, je veux dire, ce qui a été... Ça, c'est un agenda politique, c'est à la fois théorique, mais éminemment politique. Donc, ce qui a été le point fort, à savoir, les communs, c'est une alternative par rapport au libéralisme et par rapport au collectivisme qui a échoué, bon, pour, pour parler vite, hein, celui, celui de l'Union celui de soviétique, Bon, euh, pour que cette dimension positive progresse, ben maintenant, il faut aborder la question de l'État, il faut aborder la question du marché et donner des réponses positives. C'était quand même un des objectifs très clairement identifiés de la, de la conférence, avec, à travers son titre, puisque le, le fait de placer ça sous le signe de l'économie, euh, il y a trois ans, oui. euh, la question était complètement marginale. Oui, Et là, est... elle est montée. Elle est montée, oui, mais ça, je suis d'accord, elle n'est pas traitée. Elle n'est pas tra... traitée, mais, de... ouais. traité, mais je pense qu'elle est rentrée vraiment dans le radar alors qu'elle n'était pas là il y a trois ans.